Bonjour les amis, je suis à Puerto de Santiago, à Los Gigantes, dans le sud de Tenerife. Los Gigantes tient son nom des grandes montagnes, les grandes falaises que nous avons ici derrière. Vous voyez, c'est un port ici, c'est une station balnéaire, très appréciée ici dans le sud de Tenerife. Il y fait souvent très très beau, comme partout à Tenerife, donc qui est un endroit que j'affectionne particulièrement et où je vis depuis 25 ans. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer dans cette vidéo euh, comment faire pour choisir en fonction du, de votre tempérament, de ce que vous voulez faire, de votre emploi du temps, choisir entre le scalping, le day trading ou le swing trading, c'est-à-dire du trading à très court terme, à moyen terme, c'est-à-dire qu'en day trading on va laisser ses positions ouvertes une heure, deux heures, quelques heures mais clôturer toujours en fin de journée ou le swing trading où on va garder ses positions ouvertes plusieurs jours voire plusieurs semaines. Alors moi j'affectionne particulièrement le scalping, pourquoi Parce que ça me donne beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que très souvent les marchés bougent beaucoup le matin, surtout les indices comme le, le DAX. Et vous avez la possibilité donc de trader quelques minutes ou une heure ou deux le matin et vous pouvez gagner suffisamment pour être tranquille pour le restant de votre journée, voire de votre semaine certains jours. Donc, c'est ce que j'affectionne particulièrement. Maintenant, il y a d'autres personnes qui préfèrent le day trading, bon, qui peuvent rester euh, des heures devant leurs écrans et euh, qui vont laisser des positions ouvertes euh, plus longtemps. Moi, je préfère donc couper, déjà d'un point de vue de stress. Euh, c'est préférable parce que si vous gardez vos positions ouvertes quelques secondes ou quelques minutes, une fois que c'est fermé, vous avez gagné ou vous avez perdu et en principe le but est quand même de gagner, vous, faire, vous clôturez, vous pouvez faire autre chose, vous n'avez plus aucun stress, vous n'avez plus aucune position ouverte. Donc personnellement après plus de 10 ans de pratique du trading c'est euh, cette optique-là que, que moi je préfère. Après dans certains cas, euh, lorsqu'on ouvre une position en scalping, que le marché bouge beaucoup, bon, si vous avez une ou deux positions ouvertes en même temps, vous pouvez très bien garder une position un petit peu plus longtemps et transformer donc un scalp en day trading, c'est-à-dire que même en faisant autre chose, vous protégez votre position et vous pouvez venir voir une heure ou deux après euh, où en est votre position, vous ne risquez pas de perdre de l'argent. Mais ça demande quand même un peu plus de pratique un peu plus de connaissances en trading, vous pouvez faire ça après quelques mois, voire quelques années de trading. Donc pour moi, je préfère toujours le scalping qui vous donne des résultats immédiats. Et euh, normalement, si vous avez une bonne formation au scalping, vous pouvez arriver à 95, donc 95% de trades gagnants. Euh, sur peut-être sur 100 trades, donc ça vaut quand même la peine euh, d'avoir une bonne méthode de scalping et de pouvoir trader ainsi euh, à très court terme. Vous pouvez faire euh un trade, 2 trades, 3 trades, 20 trades, 50 trades par jour si vous le voulez en scalping, c'est toujours possible et il y a beaucoup plus de possibilités en scalping. C'est donc pour ça que moi j'ai privilégié les formations au scalping. Vous trouverez donc sous cette vidéo des informations sur mes formations que vous pouvez prendre. Après donc une fois que vous maîtrisez bien le scalping tout vous est possible. Donc le day trading comme je vous ai expliqué et même le swing trading où vous gardez des positions ouvertes plus longtemps, plusieurs jours. Alors bon de temps en temps euh, ça vaut la peine mais moi je ne suis, suis pas fan de, de cela parce que notamment les brokers vont vous faire payer donc un coût supplémentaire lorsque vous gardez vos positions euh, plusieurs jours donc euh, au-delà de 24 heures ils vous, ils vous prennent une commission. Donc, il faut tenir compte de ça aussi si vous faites du swing trading. Et si vous gardez vos positions à euh, un mois ou plusieurs mois, ça peut coûter cher dans certains cas. Bon, il y a certains brokers qui ne vont pas vous facturer ça de cette manière-là. Ça peut valoir la peine si vous gardez des, des positions ouvertes très longtemps. Comme des actions ou des choses comme ça. Mais disons que ça vous pourrez voir en complément d'une méthode plus efficace qui vous donne des résultats à très court terme et qui est bien sûr le scalping. Donc c'est ce que je vous suggère, commencez par ça si vous êtes débutant et que vous vous demandez qu'est-ce qui vaut mieux le scalping, le day trading ou le swing trading, pour moi c'est évident c'est que vous apprendrez beaucoup plus vite le scalping d'une part parce que vous faites beaucoup plus d'opérations donc si vous faites des erreurs, vous pourrez les corriger plus rapidement, le voir plus rapidement, tandis que si vous faites du day trading, ben, vous ferez forcément moins d'opérations et donc vous apprendrez moins vite le trading. En tout cas, c'est le, le, le résultat de mes expériences quand même de, de plusieurs années de, de trading, c'est ce que j'ai vu et on obtient des résultats très rapidement, à très court terme, tous les jours. Vous pouvez faire le bilan de vos résultats, corriger ce que vous n'avez pas bien fait et donc euh, arriver plus rapidement à devenir un bon trader. Donc c'est la manière euh, que moi je vois les choses, que je vois le trading, euh, et je pense que si vous optez pour le scalping au départ, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez voir ici en dessous de la vidéo sur mon blog Serge Demoulin Avis, vous avez euh, donc des avis de quelques-uns de mes étudiants, donc, qui sont euh, pour la plupart très satisfaits, de, des résultats qu'ils obtiennent avec euh, mes formations. Moi je conseille la formation Scalping plus Ishimoku qui vous donne euh, énormément de possibilités et de compréhension des marchés. Donc avec les indicateurs que vous avez dans cette formation, vous arriverez très rapidement à de très bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez cette vidéo et partagez-la, ça me fera plaisir et vous en ferez profiter euh, plus de monde. Et bien sûr, euh, si vous êtes intéressé par le, le trading, je continuerai à vous donner euh, des conseils euh, d'ici à Tenerife, puisque je vis à Tenerife depuis euh, 25 ans et je n'ai pas l'intention de m'en aller tout de suite. Donc euh, je vous conseille euh, ça et si vous voulez un endroit où il fait beau en hiver, vous voyez ici, on est au mois de février, il fait 25 degrés ici dans le sud. Donc euh, quoi demander de plus voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et pourquoi pas euh, comme étudiant d'une de mes formations. Euh, si vous avez des questions au moment où vous prenez la formation, vous m'envoyez un petit email et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, à très bientôt. Au revoir.